En réalisant trois vidéos, ça m'a pris à peu près 15 minutes en tout, ça m'a rapporté actuellement 106,97€, sachant que cette somme ne fait qu'augmenter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et que je n'aurai pas à fournir un effort supplémentaire pour que ça continue d'augmenter. Salut, je m'appelle Lucas Brasier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de youtubeurs étudiants, abonne-toi à la chaîne YouTube. Je vais te montrer donc ces trois vidéos qui m'ont rapporté actuellement un total de 106,97€, t'expliquer un petit peu... Pourquoi elles m'ont rapporté autant Comment je les ai fait Comment je les ai tournés Et tu vas vraiment encore une fois rentrer dans l'envers du décor, c'est-à-dire que je vais te partager mon écran avec les YouTube Analytics. On y va sans plus attendre, c'est parti, montage en direct. En troisième position, on retrouve Parcoursup, liste d'attente, liste d'appels, que faire Donc cette vidéo a fait actuellement un total de 11 800 vues. On peut voir que je l'ai sorti en mai 2021, qu'elle a connu une grosse croissance où elle a rapporté euh, bah, tout simplement en 5 jours 20 euros. Et après, ça a continué d'augmenter. Maintenant, ça stagne. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y aura Parcoursup qui va revenir, elle va connaître un regain d'argent. On va te le montrer sur les prochaines vidéos. Et euh, qu'est-ce que je voulais te dire de plus Donc un total de 11 800 vues, la vidéo fait 7 minutes, celle-ci sur les 3, c'est la seule vidéo qui est montée. Donc elle est en troisième position, les deux vidéos qui sont devant, c'est des vidéos vraiment où j'ai tourné sans montage et elles m'ont rapporté encore plus. Donc euh, on peut le voir par contre, ce que ça améliore, le fait de faire du montage vidéo, c'est le taux de rétention. C'est-à-dire que là tu vois, euh, là c'est le, le pourcentage de gens qui restent dans la vidéo. Il est supérieur à la moyenne, la moyenne elle est normalement entre les deux écarts gris. C'est toujours supérieur, pourquoi Parce qu'il y a du montage vidéo, ça rend la vidéo plus dynamique et du coup les gens sont restés en moyenne 50% du temps de la vidéo, ce qui est énorme. D'habitude ça peut plus être entre 30 et 40%. Donc voilà, ça c'est la première vidéo, on voit que en l'ayant tournée en 7 minutes 35, euh, il y a quelqu'un qui l'a montée derrière, elle a rapporté 150 nouveaux abonnés à la chaîne YouTube et euh, plus de 12 000 vues. Et on voit qu'elle a fait aussi, là, au moment où je tourne la vidéo, deux vues liées à des recherches YouTube dans les dernières 48 heures. Maintenant, on passe à la nouvelle vidéo. Et là, on le voit, ce que je te disais au niveau du regain chaque année. Euh, C'est une vidéo où j'explique un peu la même chose, bah, liste d'appels, liste d'attente, que faire. C'est exactement la même vidéo que tu viens de voir d'avant, mais faite un an auparavant, où je l'ai faite totalement à l'arrache, sans montage vidéo. Et on voit que cette vidéo... Euh, tournée en 3 minutes 15. Donc quand je te dis euh, 3 minutes 15, si tu veux, tu pourras la la regarder, je vais couper euh, le son et tu vas voir vite fait. Euh, je suis vraiment euh, elle est tournée à l'arrache, euh, elle n'est pas cadrée, mon visage il, il sort de l'écran et euh, je j'explique deux trois notions assez simples de parcours sup mais qu'on connaît pas forcément quand on est en terminale. Et on peut remarquer que la vidéo a un taux de rétention de 63%, ce qui est énorme. Après, elle est beaucoup plus courte. L'autre durait 7 minutes, celle-ci dure deux fois moins longtemps. Donc, il y a une compensation un peu qui s'effectue. Mais on voit un très beau taux de rétention pour une vidéo vraiment tournée à l'arrache, sans décor où je suis mal cadré. Et qui a fait un total quand même de 18 400 vues, euh, 73 nouveaux abonnés et qui a rapporté 34 euros. Et on peut le voir là, euh, euh, on va se mettre dans les revenus. Hop. Ici, on était à peu près à 29 euros, et là, ça a fait plus 4 euros, tu vois, sur cette année 2021 pour le parcours sup, Sachant que j'ai rien fait pour ça. C'est-à-dire que la vidéo était publiée en 2020, j'ai pas retouché, elle a fait rentrer 4 euros. Si tu multiplies par le nombre de vidéos, bien sûr, toutes les vidéos ne rapportent pas autant, mais il euh, y a plus de 500 vidéos sur la chaîne. Si chacune peut avoir des petits boosts comme ça de temps en temps, ça fait qu'à la fin, tu peux te retrouver avec des sommes intéressantes grâce à la monétisation. Et je pense que cette vidéo a un petit peu pris le devant sur l'autre parce que c'est exactement la même, mais en beaucoup mieux. Donc, vu que celle-ci a réussi à faire un total de 25, je pense que l'année prochaine, elle pourra peut-être refaire 10 euros en plus, sachant que j'aurai rien de plus à faire à part attendre. La première vidéo, celle qui a rapporté le plus, c'est celle-ci. 47,67€, donc quasiment 60 euros, 50 euros, pardon, pour 3 minutes 51 de travail. Enfin, peut-être, allez, on va dire 10 le temps de faire la miniature et de la mettre en ligne. Mais tu vois, la miniature est vraiment faite à l'arrache, pas très jolie. Euh, le, la vidéo est assez simple alors cette fois elle est dans un décor qui est beaucoup mieux mais euh, c'est vraiment une vidéo où j'appuie sur le bouton euh, pour lancer euh, ensuite je fais ma vidéo je dis ce que j'ai à dire au niveau des trois méthodes pour trouver ses futurs camarades de classe et ensuite je coupe la vidéo et je la mets en ligne et cette vidéo elle a fait on le voit au niveau des vues euh, au départ elle fonctionne un peu euh, au dessus de la moyenne normalement et là quand on arrive vers la rentrée scolaire hop fin août la vidéo connaît une explosion parce que les gens, deux semaines avant la rentrée, ils veulent savoir qui vont être leurs camarades de classe, ils veulent connaître les méthodes et du coup la vidéo connaît un regain. Et là, regarde comme par hasard, on arrive au mois de juin, juin là c'est quand on commence à voir les résultats Parcoursup qui sont à peu près définitifs et là hop on reconnaît un regain jusqu'au mois d'août et là septembre hop ça restabilise et la vidéo elle va faire comme ça chaque année des cascades où elle va reprendre un élan et ça va faire que chaque année on va pouvoir enregistrer une augmentation du nombre d'abonnés de la chaîne grâce à cette vidéo et on va aussi connaître un, un regain, là par exemple la vidéo est passée de 21 à 47 donc c'est à dire que quand même le, on va dire sur l'année 2020, elle est sortie on va dire pour la rentrée scolaire 2020 elle a rapporté une vingtaine d'euros et après toute seule en totale autonomie sur l'année 2021 elle a reconnu un, un gain et euh, du coup, elle a repris, on est passé de 21 à 47, à peu près plus euh, 26 euros. Donc euh, voilà, sans avoir rien fait en ayant tourné une vidéo en 3 minutes 50 et après en attendant tout simplement que euh, bah, YouTube mette son algorithme en place, fasse du référencement et mette les, les vidéos en avant en bonne période. Et c'est vrai que c'est super intéressant, je ne sais pas si toi ça t'intéresse, mais vraiment tu vois, de, de voir ce côté euh, là, ça se voyait beaucoup mieux au niveau des vues, ça stagne et dès que Parcoursup est passé, paf, ça connaît une explosion et dès que la rentrée scolaire arrive, ça stagne. Donc voilà, je t'ai fait le récapitulatif des trois vidéos qui m'ont rapporté à la somme de 106 euros et quelques. Si tu veux que je te fasse une vidéo où je te montre combien elles ont fait au niveau engagement, couverture, c'est-à-dire euh, quel est le taux de clic de ces miniatures pour voir si elles ont été intéressantes ou pas pour le public, euh, combien de fois les miniatures sont apparues euh, dans le fil d'actualité des gens. Ça se compte, euh, je suis en train de regarder, en dizaines de milliers pour certaines, c'est-à-dire qu'elles ont, elles sont, elles ont apparues, pardon parfois 10 000, 50 000, 100 000, si tu veux que je t'explique un petit peu plus cet aspect-là en profondeur et que je te donne les taux de clics de chaque vidéo et que je t'explique un peu les erreurs que j'ai pu faire sur les miniatures, n'hésite pas tout simplement à liker cette vidéo et si je vois que vous êtes beaucoup à l'avoir liké, je ferai une vidéo complémentaire là-dessus pour vous expliquer bah, l'envers du décor de ces trois vidéos et un petit peu plus en profondeur, les sources de trafic, le taux de clic par impression, le nombre de vues, les... voilà. Tout ce que je t'ai dit, on rentre plus en profondeur sur ces trois vidéos spécifiquement. Maintenant, tu peux rejoindre également la Missive YouTube. C'est une newsletter quotidienne que j'envoie pour t'aider à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et générer 100 à 200 euros par mois grâce à ta chaîne YouTube, sans sacrifier tes études. C'est le premier lien en description si tu es intéressé. Et en bonus, tu recevras un extrait de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant » que tu peux voir, euh, mince, juste ici, je me suis fait avoir par le miroir, où tu obtiendras le, le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». Croyez en vous et osez C'était Lucas Brasier.